Bienvenue euh, sur euh, ce webinaire qui va traiter euh, des de structure. Euh, pour commencer, je vais me présenter. Euh, je vais me présenter euh, rapidement. Donc, euh, je je m'appelle euh, Ginette. Euh, je suis coach agile, scrum master, enfin, facilitatrice. Euh, je suis tombée dans la marmite de du monde agile depuis cinq ans et tout ce qui touche aussi à la facilitation. Ce sont des, des disciplines que, que j'adore et qui m'animent au quotidien puisque c'est vraiment orienté humain et, et orienté collectif. Alors là, je, je vais vous présenter rapidement, je vais vraiment essayer d'être concise en 7-8 minutes, euh, un petit peu de théorie en 7-8 minutes pour vous expliquer euh, ce qu'est les, les liberating structures et, euh, comment, euh, et comment les utiliser. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez déjà euh, participé à ce type de réunion Ça vous dit quelque chose, ce, ce mode de réunion, on est plutôt dans un mode de... Où on est en mode présentation. Il n'y a qu'une seule personne qui parle. Les autres, c'est une salle un peu disposée en U. Les autres personnes s'ennuient, se demandent quand est-ce que le calvaire va se terminer. Je vous propose dans le chat de, de, de vous exprimer. Comment est-ce que vous, vous vous sentez quand vous êtes dans cette configuration Est-ce que cela vous donne envie de vous exprimer Rémi, tu peux nous lire ce qu'il y a dans le chat Alors, si il y a des personnes qui Oui, malheureusement. Oui, hélas. Euh, oui, envie de partir, du déjà vu, ça arrive, mais c'est un échange unidirectionnel, facile de devenir passif, pas d'échange, sentiment de passivité. Voilà, C'est ok, merci, euh, moi, moi également, quand je suis en mode de participant à une réunion, quand j'arrive, euh, je... Je, je vois que ça va être ce mode-là où il n'y a qu'une seule personne qui parle. Ah, ça minime. c'est vraiment des modes qui sont euh, inhibiteurs, qui, donnent, qui ne donnent pas envie aux participants de, de s'exprimer. Les liberating structures, c'est vraiment un état d'esprit euh, à l'opposé. Les liberating structures permettent, en fait, donnent vraiment la, le pouvoir euh, au collectif euh, de, de, de s'exprimer et de euh, contribuer euh, ensemble à l'élaboration euh, d'un plan d'un plan d'action, résoudre ensemble euh, un, une problématique. Euh, donc le, le leitmotiv des, des Liberating Structures, c'est euh, l'inclusion et euh, la participation active de chaque participant. Euh, les Liberating Structures, c'est quoi Ce sont 33 structures d'échange, euh, d'échange en groupe, qui ont été créés en 2014 par Henri Lipmanovic et Keith Macandless, publiés sous licence Creative Commons. Donc quand on dit des structures d'échange, ce sont des, des structures d'échange verbaux d'information La particularité de ces outils, c'est qu'ils sont, qu sont pratiques vraiment simple d'utilisation, vous n'avez pas besoin d'être un facilitateur chevronné pour pouvoir les utiliser, puisqu'elles sont décrites de manière concise. Et avec ces outils, vous pouvez faciliter des ateliers de, de, de 4 à, à 200 personnes, et même si vous êtes à, dans un séminaire pardon, à 100 personnes, chaque chaque Participant aura la même opportunité de contribuer et, et de participer. Les Liberating Structures, c'est quoi ben Ce sont 33, 33 structures aujourd'hui. Il y a 33 structures qui ont, qui ont été publiées par, par les créateurs. Les cinq structures les plus utilisées sont l'impromptu networking, le numéro le numéro un ici. Hein, c'est le numéro un. On vient, on vient de vous exercer dessus. On a aussi le one to four role. Le one to four role au fait, c'est une structure qui permet de d'engager euh, toutes les personnes présentes à une réunion pour euh, générer ensemble des idées. Euh, euh, des solutions, euh, euh, donc le one to four all On a également le numéro 6, le numéro six, je l'ai dit, le numéro 4, le TRIZ, Le TRISE, c'est une méthodologie de brainstorming inversée où, où à partir d'un objectif que vous allez vous fixer, euh, vous allez imaginer le pire résultat possible et euh, ça se passe aussi en trois rounds. En trois rounds, il s'agit de dans un premier temps, de, de définir euh, les activités et les comportements contre-productifs qui pourront faire en sorte que vous n'atteignez pas votre objectif. Et, et le dernier tour, c'est essayer justement d'arrêter, de, euh, euh, euh, de définir comment est-ce qu'on pourrait arrêter ce, ces, tous ces comportements qui sont contre-productifs. On a ensuite le numéro 9, le 25-10 sourcing. C'est une méthode de... Euh, d'élaboration de, de plans d'action euh, assez euh, puissantes. Et on a aussi le 13 dans les, euh, dans les, dans les plus utilisés. Euh, le 13, c'est le, le Wise Road. Le Wise Road, en fait, euh, c'est un... C'est une LS qui permet d'apporter de l'aide à ses collègues. En petit groupe de, de 4 à 5 personnes, il va y avoir deux rôles. Des personnes qui vont avoir le rôle de consultant et une personne qui va avoir le rôle de client. Donc le client va soumettre au consultant euh, un problème qu'il a, une question qu'il a en tête et qu'il n'arrive qu pas à, à... un sujet sur lequel il n'arrive pas à avancer et les consultants ben, vont l'aider, lui donner des conseils. Donc, les cinq, structures, les cinq structures les plus utilisées, ce sont, ce sont celles-ci, mais, mais toutes les autres sont aussi sont aussi très bien pour, pour vous aider à avancer sur les différents sujets que vous pouvez rencontrer, que ce soit en entreprise ou même dans la sphère privée. Alors, quelle différence avec les, les, structures, les structures traditionnelles donc là c'est un graphique sur l'axe euh, de l'abscisse, vous avez le, le nombre de personnes qui sont, qui sont incluses dans l'élaboration euh, des étapes lors d'un atelier, de, lors, lors d'une de, réunion d'un atelier, et euh, sur l'axe des ordonnées ici, c'est euh, le contrôle de... c'est comment en fait le contenu euh, est, est, est distribué. Donc en haut vous avez un Contrôle, en haut, vous avez un contrôle distribué et en bas, vous avez un contrôle centralisé. En entreprise, on, on, on est face euh, régulièrement à, à cinq structures d'échange traditionnelles. Il y a la discussion ouverte, le brainstorming, qui sont euh, plutôt euh, des structures d'échange où on a euh, un contrôle euh, distribué euh, du, du contenu, mais pas suffisamment structuré ce qui fait que ça part un, un peu dans tous les sens, mais euh, les, les, les, personnes, les personnes, on va dire, présentes ont quand même la possibilité de, de, de, de s'exprimer. Et les trois structures d'échange qui sont dans la partie basse, qui sont la présentation, les euh, réunions en mode de présentation, les réunions en mode euh, rapport d'avancement, les réunions, en mode discussion dirigée, euh, elles par contre, euh, ces structures-là, euh, on peut dire que ce sont vraiment des structures inhibitrices, euh, parce que déjà elles, euh, ce sont des structures où euh, le contrôle de, de la parole est, est souvent... Euh, accaparé par une ou deux personnes, le présentateur et des fois un ou deux experts qui s'expriment et les autres personnes sont en mode, sont en mode passif et, et écoutent. On voit qu'à l'opposé, on a les liberating structures qui ont vraiment un état d'esprit différent. C'est toutes les personnes présentes euh, participent à, à la question qui est posée au niveau de l'atelier, donnent leur avis. Et, euh, et, le, et, le, et le contenu, le contenu de, ces, de, ces, de ces ateliers peut émerger de n'importe qui et, et aller dans n'importe quelle direction. Donc, Liberating Structure, c'est vraiment un état d'esprit opposé. Dans liberating, il y a libera, dans liberating Structure, il y a le, il y a le, il y a le terme Liberating, c'est la parole est libérée et, euh, et, euh, et, et euh, toutes les personnes ont l'occasion de s'exprimer. Chaque structure est décrite euh, via cinq éléments. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être facilitateur pour, pour les utiliser, euh, parce que sur le, sur le site en, en anglais, vous avez vraiment euh, une description assez concise de euh, comment utiliser euh, la structure. Vous avez une invitation, donc l'invitation c'est la question à laquelle, à laquelle vous que vous posez au groupe et sur, lequel va, sur laquelle va penche, pen, pencher le groupe que vous avez euh, réuni. Ensuite, c'est comment l'espace est aménagé et quel est le matériel nécessaire. Comment euh, la participation est distribuée, comment euh, vous allez euh, configurer le groupe. Euh, en, à différents moments, il va y avoir des réflexions individuelles. Ensuite, vous allez mettre les personnes en sous-groupe. Et, et il y a des moments où, les, où vous allez réunir toutes les personnes en plénière pour, pour briefer ensemble. Le dernier élément au niveau de la conception de la structure, c'est la séquence. Euh, chaque libération de structure est, est séquencée en étapes avec des, des durées bien précises pour chaque étape. Les bénéfices des libérations de structure euh, Quels sont-ils Donc on a, euh, premier bénéfice, c'est l'inclusion de tous les participants, ça je l'ai dit, je le redis, hein, tout le monde peut participer, et cette, euh, et, et, et cette inclusion, euh, la conséquence de cette inclusion, c'est que euh, ça, ça donne vraiment, euh, ça provoque au fait de, de l'engagement, ça induit de l'engagement, les personnes sont engagées, sont vraiment présentes, participent à la réunion, et euh, ça leur donne envie ensuite de... Euh, de dérouler et de mettre en œuvre les plans d'action qui, sont, qui, sont, qui ont été définis ben, par, par eux-mêmes et pas par euh, uniquement euh, le manager ou, ou le facilitateur. Euh, deuxième bénéfice, euh, libérer euh, les libératures structures. Certaines, euh, certaines libératures structures sont vraiment euh, axées sur l'innovation et sur la créativité. Euh, avec certaines universités ou structures, vous pourrez résoudre efficacement euh, des problèmes. Et puis l'idée aussi euh, des libératines de structure, c'est euh, d'apporter du fun dans, le, euh, dans les ateliers et, et dans la manière d'aborder euh, certaines, euh, certaines problématiques. Alors les libératines de structure, comment les utiliser Comme tout outil, il va falloir pratiquer, pratiquer pour, pour être à l'aise. Et euh, sachez qu'en fonction d'un objectif que vous allez avoir euh, euh, sur un atelier vous pouvez euh, utiliser euh, l'outil de sélection matching maker qui se présente de cette manière euh, c'est à dire vous avez un objectif initial et euh, vous allez pouvoir piocher euh, deux ou trois liberating structures pour faire une séquence au en fait de, une séquence d'étapes dans le dans le processus de facilitation, de manière à euh, conduire le groupe euh, étape par étape à répondre à la question que vous leur euh, que vous leur avez proposée au début de l'atelier. Donc le matching maker, là c'est, euh, je vous ai mis la version en anglais, euh, mais avec Rémi on a on a on a traduit. Euh, une, une version euh, euh, en français. Donc l'idée, c'est ici dans la partie gauche, c'est un recto verso. Dans la partie, dans le recto, vous allez sélectionner euh, deux ou trois objectifs euh, que vous voyez ici, qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Et puis dans la partie euh, verso, euh, vous avez les numéros à gauche. C'est reprendre. Donc c'est choisir les LS qui, que vous allez faire jouer à votre groupe.